Ce qui me plaît le plus dans l'ADN de la tribu IT and Digital Advisory de Talent Consulting, c'est d'être acteur de notre voyage entrepreneurial. On participe à la création de nos offres, de nos savoir-faire, on crée ensemble notre ADN et surtout, on participe à l'amélioration de nos conditions de travail. Depuis 2002, le groupe Talent est un acteur de référence de la transformation agile des entreprises. Son entité conseil, Talent Consulting, possède une expertise reconnue et forte auprès des directions de métiers de grandes entreprises. La nouvelle offre IT and Digital Advisory apporte une expertise complémentaire autour des leviers technologiques de demain. On parle ici du social, de la mobilité, de l'analytics et du cloud pour accélérer la mutation des entreprises. La vision qu'on a et que porte pour l'offre IT and Digital Advisory, c'est La diversité. La Un parcours accéléré. Bienveillance. Take off. Quand je suis arrivée ici, j'ai été très bien accueillie et intégrée dans une équipe jeune et dynamique où l'ambiance et la cohésion sont au centre des préoccupations. Ce qui m'a marqué aussi, c'est la diversité des cultures, des expériences et des compétences au sein de l'équipe. Je pense que cela favorise vraiment l'émergence des idées nouvelles. Nous rejoindre, c'est intégrer avec un état d'esprit startup, un grand cabinet de conseil reconnu pour sa capacité d'innovation. On recherche des éclaireurs de la transformation digitale pour accompagner nos clients, les thématiques à pas enjeux technologiques, mais surtout ce qu'on recherche, ce sont des personnalités qui ont le goût de l'entrepreneuriat pour faire bouger les lignes au sein d'une équipe soudée par une aventure humaine et unique. Nous recrutons des personnes souhaitant allier conseil et entrepreneuriat pour construire les organisations agiles de demain. On met à profit notre expertise de la user experience pour adapter l'évolution de chacun en de sa trajectoire. Ça passe par des formations, par des missions challenging. Par exemple, depuis que je suis arrivée, j'ai eu l'opportunité de travailler sur des missions avec des clients divers, euh, telles qu'une mission de définition d'une stratégie SI, euh, la création d'une nouvelle direction des services IT, une mission de data management. Ensuite, quand j'ai voulu en savoir un peu plus sur euh, le rôle de Product Owner, on m'a proposé une mission de développement de produits digitaux auprès d'un grand groupe. Donc à chaque fois, j'ai pu découvrir une nouvelle culture, rencontrer de nouvelles personnes, un nouveau rôle. Talent est dans le top 10 du Glassman Great Place to Work 2018. Cela traduit la liberté qui nous est offerte tant dans nos missions que dans notre organisation personnelle. La bonne ambiance est toujours au rendez-vous grâce à des événements réguliers qui ont pour but de nous rapprocher les uns des autres pour créer une famille, une tribu. J'ai rejoint IT Digital Advisory pour son aventure intrapreneuriale. Donc ensemble, nous explorons et conjuguons nos visions de l'entreprise de demain à travers des projets internes qui traitent par exemple de la communication, de la vie des consultants ou du recrutement. Nous nous développons avec un état d'esprit de start-up, mais sur une méthode de test and learn. Finalement, IT and Digital Advisory, c'est notre terrain de jeu.